Voilà, bonjour à tous. L'exemple c'est un projet euh, RPF hein, dans deux qui se qui se déroule dans deux localités euh, dans l'extrême nord du, du Cameroun. Et sur cette base-là, on va voir si euh, donc la question principale, ça serait un peu comment quels pourraient être les conseils pour étendre euh, cette euh, cette pratique euh, de restauration des paysages forestiers, mais qui est à une échelle relativement petite. Comment on pourrait étendre ce, cet exemple sur euh, l'échelle plus large d'un paysage forestier euh, dégradé Je suis présent à cette séance d'échange entre collègues qui est très bénéfique. Tout d'abord, je vais me présenter je suis Arnaud Goumza. Je travaille pour le programme forêt et environnement de la GIZ au Cameroun. Mais sans plus tarder, je m'en vais tout droit sur la question de restauration et de gestion des sols à travers un exemple pratique de petits projets qui ont été démarrés à l'extrême nord du Cameroun. Voilà, la région de l'extrême nord du Cameroun, c'est la partie en jaune qui c'est la région la plus peuplée du Cameroun. C'est aussi la région qui a la plus grande concentration de terres fortement dégradées. Une étude conduite à cet effet en 2016 a estimé à plus de 3 millions d'hectares fortement dégradés dans cette partie du Cameroun. La GIZ dans cette partie s'est intéressée à plusieurs sites. Euh, parmi lesquels aujourd'hui nous présentons particulièrement le cas de la réserve dégradée de l'AF et du bassin versant de Mogazan. La réserve dégradée de l'AF au Cameroun, les réserves sont des zones normalement inhabitées, mais suite à la pression démographique, les populations ont envahi la réserve et se sont mis à pratiquer l'agriculture sur Brûlis. Et des années plus tard, les rendements ont baissé et les populations ont abandonné ces sites. Donc la GIZ a trouvé les sites abandonnés plus près de dix années. Pour le bassin versant de Mogasan, il s'agit de chaînes de montagnes où les populations allaient parce, récolter du bois de chauffe parce que la région de l'extrême nord du Cameroun manque aussi crucialement du bois de chauffe. Quelle, quelle approche la GIZ a à, à, à aborder dans cette région. Il, il s'agit de l'approche d'apprentissage par la pratique. Avec les populations, la GIZ, ils ont appris des techniques de domestication des espèces forestières. Ils ont également appris des techniques agroforestières. Ils ont aussi appris comment fabriquer du compost. Comment valoriser la paille Parce qu'il y a beaucoup de paille dans la région de l'extrême nord du Cameroun et c'est aussi une zone où les paysans pratiquent beaucoup l'élevage. Donc, ils ont tous appris ensemble comment ils pouvaient valoriser cette paille pour nourrir le bétail en période sèche où généralement il n'y a pas suffisamment de fourrage. Avec les femmes aussi, ils ont appris comment fabriquer des améliorer afin de réduire la consommation à bois énergie. Alors, quels facteurs ont favorisé l'adoption de l'approche L'approche a été dès le tout début participative et inclusive. Il y a eu beaucoup de réunions de sensibilisation et de discussions avec les populations où il fallait leur faire comprendre la chaîne du processus, c'est-à-dire comment est-ce que leurs actions ont conduit à la situation actuelle où les services écosystémiques ont été réduits. Il a également fallu que les populations donnent leur consentement, qu'ils s'engagent à pouvoir restaurer les différents sites. Et il a aussi à aller leur expliquer les co-bénéfices ou alors les externalités que pouvait produire le projet, que, que les bénéfices ne seront pas seulement à long terme, mais qu'ils peuvent pratiquer des activités génératrices de revenus et qu'ils peuvent également avoir des bénéfices tels que l'eau. Ensuite, quels autres facteurs ont favorisé l'appropriation des techniques Là, la GIZ a adopté une approche de formation à travers des paysans relais qu'on a appelés des paysans leaders, qui étaient un peu les paysans qui étaient choisis pour former d'autres paysans. Aussi, l'autre chose, c'est que on a utilisé des techniques locales, afin qu'ils sont des techniques que les paysans maîtrisent le mieux, afin qu'ils puissent mieux s'imprégner de ces techniques-là. Alors, quels sont les facteurs qui ont favorisé la réussite C'est que dès les premières années, on a noté du succès. C'est ce, a, a, euh, ce qui a permis aux paysans du côté de l'AF de s'intéresser à ce que faisait leur père et à agrandir les superficies qui ont été restaurées. De l'autre côté, du côté du bassin versant de, de Mogazan, c'est seulement après que nous avons réussi à convaincre les femmes les hommes de laisser participer les femmes parce que c'est une zone où généralement les femmes ne participent pas aux activités, elles sont généralement à l'arrière mais après que les hommes ont été convaincus, on est passé par exemple de 40 participants en 2018 à 150 participants en 2019. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché C'est que l'on a noté une faible coordination et une synergie avec les autres ministères impliqués parce que généralement au Cameroun, la RPF est conduite par le ministère des Forêts et le ministère de l'Environnement. Mais les autres ministères ont aussi un rôle important à jouer. Nous parlons du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Élevage, du ministère du Domaine et des affaires de la planification, donc qui ont également des rôles à jouer. Mais on a noté une faible synergie ou alors une coordination entre ces différents ministères. On a aussi noté un faible engouement de la part des services déconcentrés et aussi des mairies qui n'étaient vraiment pas impliquées dans ces activités. Et aussi l'autre question qu'on se pose, c'est que aujourd'hui la GIZ est présente et les populations sont engagées, plus ou moins engagées. Mais comment est-ce que on peut faire pour que après le départ de la GIZ, le projet puisse continuer. Je pense que ce sera tout pour l'introduction. Nous pouvons maintenant passer au film. La dégradation des terres entraîne une réduction de la production alimentaire, une mauvaise conservation de l'eau, une perte de la biodiversité, une perte du carbone organique du sol et une perte des services écosystémiques. La région de l'extrême nord du Cameroun est considérée comme la région la plus peuplée du pays. Cette région accuse plus de 400 000 hectares de terres fortement dégradées et en voie d'abandon. La dégradation est due à des facteurs climatiques, mais aussi et surtout des activités anthropiques et des mauvaises pratiques de gestion des sols. <rire> Nous sommes ici dans une parcelle dans le village Laf, dans la commune de Moutoua, la région de l'extrême nord du Cameroun. Euh, J'ai accompagné des paysans leaders de ce village à restaurer des parcelles qui étaient, de, qui étaient jadis cultivées et qui sont devenues improductives à cause des mauvaises pratiques culturales tels que euh, le brûlis, la, la culture sur brûlis, la recherche du bois de feu et le fait que euh, le, le, les animaux parcourent les parcelles pendant la saison sèche et consomment tous les débris végétaux. Avec une approche d'apprentissage par la pratique « learning by doing », les paysans ont été accompagnés à restaurer des sols devenus improductifs. Le choix des paysans était basé sur le fait qu'il fallait qu'il ait une parcelle qui l'a abandonné parce qu'elle ne produit plus. Et il fallait qu'on essaie des techniques, de valoriser les techniques locales pour restaurer la fertilité de ces sols-là. Ensemble, donc avec ces paysans, avec l'appui des cadres du ministère de l'Environnement et des Forêts, nous avons accompagné ces paysans, par exemple, à produire du compost. Et le compost était associé généralement à la fumure organique, afin de... Les pendre dans leurs parcelles pour essayer d'augmenter le rendement et la productivité. Après deux ans, près de 6,61 hectares de sol dégradé sont désormais productifs. Les paysans se chargeront d'assurer la diffusion des techniques auprès de leurs pairs. Je suis Adarou Tchamba, producteur leader à l'AF. Nous sommes dans un sens que qu'on a commencé cela fait déjà deux ans, c'est la deuxième année. Avec l'appui de Madame Makueti, qui nous a formés à faire le compost, qui nous a formés à faire les associations au crotalaire, comme, comme vous voyez, quand vous voyez, c'est avec le crotalaire. Il y a aussi euh, le bracaria, il y a aussi euh, le, le mukuna, qui remplit le sol en captant de l'azote au niveau de l'air qui passe, qui stocke au niveau de la racine et qui fertilise nos champs. Afin de limiter les conflits entre les éleveurs, les paysans ont planté des haies vives qui serviront également dans quelques années à améliorer leur approvisionnement en bois de chauffe. Au lieu de, de garder la biomasse, on n'en trouvait rien comme la biomasse. Les animaux viennent brouter tout. Le sol reste vide. L'année passée, le rendement était trop faible. Pour la première année, nous avons eu un rendement. Voilà la deuxième année que nous sommes tellement satisfaits qu'un hardé que vous voyez, qu'un hardé produit déjà le mille que vous voyez, le rouge, produit déjà de maïs. En Bogazan, les communautés ont restauré près de 16 hectares de terre dégradée sur sol rocailleux. Ils ont effectué le reboisement sur les collines afin de protéger le bassin versant. Dans la vision de la restauration en mosaïque, il projette d'intégrer les arbres dans les champs et dans les zones de pâturage. Look, look, looking at the way things are, we thought that they're supposed to be a kind of landscape mapping, like to map the landscape to see what is taking place where around the Mogazan area, so that in order to, to to be able to capture this aspect of a holistic approach, knowing what is done where, is it farming, is it livestock breeding, is it a zone de pâturage and things like that. If we look at the landscape, we realize that this, the hills or the slopes on the hills are quickly degrading. Like when we have some runoffs, they're actually digging into the slopes. So we also think that by planting some trees there, we can be able to stabilize the slopes and why not the watersheds that are found around there. And we also see that at the level of the fields or the farmlands, uh, integrating tree species there will also help to stabilize the soil. Thereby increasing somehow in the yields in the of these fields. Now, avant nous à we on the le problème des des les arbres. On a pas beaucoup des arbres aussi à now Maintenant, on a beaucoup planté les arbres. On a planté les acacias. On a planté les les, les nîmes. on a planté encore le Les espèces d'arbres ont soigneusement été choisies avec les paysans dans le but de contribuer à générer des revenus supplémentaires. En plus de cela, les paysans ont appris à valoriser la biomasse. Au lieu de la brûler, ils l'utilisent comme fourrage pour les animaux. Cela permet de limiter les feux de brousse et de vendre cette paille comme fourrage d'appoint en période de soudure lesîmes ça nous aide beaucoup parce que il avait les graines de Nîmes là et ça nous donne les les, les pailles là ça nous aide beaucoup aussi quand les enfants font les pailles comme ça on vend ça pour la suite il s'agira de vulgariser les bonnes pratiques dans les virages environnants